c'est madi j'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez du week-end qui approche merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé à sauver les, les quatre chevaux de l'abattoir voilà donc elles se reconnaîtront merci beaucoup sans vous ça n'aurait sans doute pas été possible hein, puisque la cagnotte avait du mal à avancer donc voilà merci beaucoup c'est une belle victoire et espérons que nous en aurons d'autres, puisque c'est toutes les semaines, ou même, même tous les jours, qu'il y a des causes de ce genre. Bon, alors hier je voulais vous faire les prévisions pour septembre, puis j'étais fatiguée. Donc euh, dans ces cas-là, la voyance ça sort pas, donc il vaut mieux laisser tomber. Hein. Vous savez que depuis deux semaines, je m'occupe aussi euh, des enfants de 11 à 13 ans au collège, et je les aide à faire leurs devoirs, mais bon, il y a une trentaine d'enfants, de, donc euh, c'est pas évident. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Voilà, donc vous savez tout. Bien, alors, concernant les prévisions sur route. Alors, je vous avais fait un peu d'astrologie. Je vais vous en refaire encore un petit peu pour septembre. Alors, je vais revenir rapidement sur route. Hein. Il y avait toujours ces aspects d'explosion, d'attentat. J'avais parlé aussi de méchanceté, voire d'agression sur quelqu'un. Ben en fait, on en a eu deux. Hein. Une sur le fameux Salman où je dis. Alors, je crois que heureusement. Il n'est pas décédé, mais par contre, je ne sais pas dans quel état est son état de santé. Enfin, bref, c'était une agression extrêmement grave. Et puis l'autre, c'est la fameuse Daria Dougina, euh, donc euh, activiste, hein, euh, voilà, donc en mucre, euh, qui est décédée dans un attentat. Donc vous voyez qu'en fait, il faut prendre très très au sérieux ces, ces fameux aspects dans le ciel, qui sont malheureusement encore là pour septembre. Bon. J'avais dit aussi qu'il y aurait des, certainement, une espèce de dialogue de sourds par rapport aux organismes de santé qui ne voudraient pas euh, revenir sur leur position. Enfin, quelque chose comme ça. Et je vais penser à la réintégration des soignants. De toute façon, bon, amis soignants, je ne vous vois toujours pas réintégrer. Hein. Bon, ça fait depuis quand même plus d'un an que ça dure. Hein. Donc, j'espère qu'entre temps, vous vous êtes réorienté. Alors là, il ne s'agissait pas de la non-réintégration des soignants, mais je n'étais pas loin. Puisqu'il s'agissait de la non-réintégration des pompiers. <rire> Donc, voyez, voilà, euh, les, les noms picousés enfin, les noms merdouillés comme on dit, hein, les noms picousés Donc, ceux-là n'ont pas eu le droit de participer à la lutte anti-incendie, euh, ce qui est une aberration totale, mais ça, vous le savez bien. Bon. Donc, voilà, c'était ça qui ressortait surtout euh, sur août, hein, euh, avec toujours les fameux bombardements. Sinon, j'avais dit aussi qu'il y aurait certainement des gens spécialistes qui iraient voir un petit peu ce qui se passe du côté de la centrale nucléaire en Ukraine. Alors oui, ils sont en route, les fameux spécialistes, vous hein, voyez. Ils sont en route, ils vont faire certainement une check-up, donc on va voir ce qu'ils vont trouver. Mais bon, c'est une situation qui reste, c'est le cas de le dire, explosive, puisque les bombardements continue et que ça peut vraiment générer des problèmes, hein, toujours avec les, les fameux aspects que l'on a. Bien, alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur septembre, niveau un peu astrologique Là, on a toujours les fameux événements de guerre, bah oui, voilà, donc oui donc ça continue, hein. la guerre continue. Euh, on est soumis, justement, à cette situation-là, qui fait que, malheureusement, au niveau économique, la cata va continuer et l'inflation va continuer à augmenter. Je suis désolée, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais... Euh, J'y peux rien, hein, je vous dis ce que je vois. Donc, euh, pas bon pour le pouvoir d'achat, pas bon pour l'économie. La conjoncture en baisse, c'est vraiment euh, toujours la guerre qui continue. Euh, il y aura aussi beaucoup de conversations sur la nouvelle vision du monde. Donc, euh, il va falloir qu'on s'attende encore à une espèce de propas, euh, voilà, hein, pour éventuellement sur notre avenir, comment il pourrait être, avec la destruction de tout ce qui existe. Ben bah, oui, ça aussi, c'est visible. Alors, autre chose qui va peut-être vous remonter un peu le moral, c'est que je vois beaucoup de divisions au niveau du pouvoir politique, des railleries, des médisances également de la part de notre cher Caligula Ier. Mais ces railleries, ces médisances, on le connaît bien là, ne vont pas être bien accueillies. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comment vous dire Là, il, il va vraiment franchir les limites et ça va créer encore plus de divisions. Donc il va avoir beaucoup, beaucoup de mal finalement. Et eh bien, à avoir une espèce de consensus au niveau de l'Assemblée, parce que là, les gens, même même les gens qui le soutenaient jusque-là, vont tourner, commencer à lui tourner le dos. Ce qui fait qu'il y a certains projets qui n'arrivent pas à passer. Et il va vraiment y avoir des, des propos encore presque en dessous de la ceinture. Donc voilà, avec des malentendus, ce genre de choses... Vous avez vu l'accueil qu qu'il a eu par exemple en Algérie, bon, bah oui. Donc euh, là, euh, il continue à, à, à sourire d'ailleurs, hein. il est complètement hors sol, il est complètement en dehors de la réalité, il ne se rend pas compte, il ne veut pas se rendre compte. Et ça, et eh bien ça va arriver aussi en France, où là, vraiment encore une fois, au sein du, du, du gouvernement qui eh bien il aura beaucoup, beaucoup de mal à, euh, encore une fois, à regrouper. Et il va aller trop loin, à mon avis, dans ses propos. Bon. Euh, il va y avoir aussi beaucoup de gens, malheureusement, qui, qui vont décéder de misère, de maladie, enfin bref. Alors, euh, on pense au merdouillage, mais pas que, hein, parce qu'il y a des gens qui vont tomber dans la précarité. Et il va y avoir des mauvais moyens étatiques qui vont être mis en place, donc il n'y aura pas de solution trouvée. Bon, voilà. Donc, un mois de septembre, euh, ben oui, pas cool, je suis désolée. On n'y peut rien, j'y peux rien, je ne peux pas changer les choses. C'est... Euh, mais c'est le... Voilà, c'est la tenue le mois de septembre. Alors, on va regarder avec le Béline... Sur quel domaine est-ce qu'il faut que j'insiste hein, Parce que, bon, je ne vais pas vous faire euh, social, politique, économique et euh, international. Je vais plutôt regarder ce qui va bouger. C'est peut-être plus facile comme ça. Alors, sur quoi est-ce qu'il faut que je me concentre sur le mois de septembre Voilà. Ok. Alors, l'union et la sagesse. Bon, bah, ça, ça fait penser vraiment à la, à la politique. Qu'est-ce hein, qu'en dessous... Ouais vous voyez, accident autour d'une table. Donc ça c'est. Euh, ça fait penser vraiment tout de suite à l'Assemblée nationale, ça. Hein, où il y a des choses qui vont être débattues, mais qui vont pas.. Euh, qui ne vont pas fonctionner, quoi. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous mettre en, en place euh, comme. Euh, comment dire Comme proposition de loi, voilà. Mais ils vont y aller, <rire> si je puis le dire. Ils vont commencer à réfléchir. Et donc, on va regarder. Bon, bah.. Pff intuitivement, moi, je dirais bien que ça va être l'énergie, les trucs comme ça, quoi. Hein. Ils vont commencer, continuer plutôt à nous casser les pieds à ce sujet. Alors. pénétrer ici de santé. Donc, il y aura bien des choses de la santé, nativité. Oui. Donc, OK. Donc, il y a bien des choses qui vont être mises, mises en route, pardon. OK. Bon, on va regarder. Alors, je vais peut-être prendre un autre jeu. Hum. Non, on va continuer avec le Béline et puis après, je prends un autre jeu. Alors. On va regarder ce qui sort. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, euh, septembre, c'est la rentrée, hein, parlementaire étudiante quanti. Ouais, vous voyez, là, c'est vraiment ça. Alors, les pénates, moi, ça fait vraiment penser à un endroit où on se réunit pour mettre en place, euh, effectivement, des choses nouvelles. Mais vous voyez qu'il n'y aura pas de, de consensus, il hein, n'y aura pas d'union, il n'y aura pas, euh, comment dire, de majorité, voilà. Hein, là, non, c'est très instable. Et puis en plus, les mesures sur lesquelles les, les députés etc. Vont, vont discuter, ça va être encore par rapport à des, des restrictions, des choses comme ça. Mais encore une fois, mon avis, ils vont pas être d'accord. Ils vont pas être d'accord à ce sujet. Bon, bah tant mieux, hein, tant mieux. Alors ici, campagne santé amour. Ah ben bah là, on va on va regarder. Ça a l'air d'être des belles cartes, ça, pour une fois. Hein. On va en profiter. Alors là, qu'est-ce qui va se passer bon, On va continuer quand même. On va refaire encore une ligne du Béline. Hein. Okay. Bon. Là, vous voyez, on ressort bien encore euh, le fait euh, l'amitié, le despotisme. Donc, c'est bien ça. C'est l'union. Hein. C'est l'union. Les, les, donc, les gens de, de qui se, qui sont entre eux, si vous voulez. Et là, euh, qui, à mon avis, vont faire en sorte que l'autre, là, que vous connaissez, ne pourra pas faire passer certains projets. Bon, OK. Alors, ici, alors là, on a autre chose. Alors, là, on a autre chose de complètement différent. Amour, passion et table. Ouais, on va, je ne vois pas ce que c'est. On va, on va regarder un petit peu avec d'autres cartes. Parce que là, j'étais partie sur la politique. Hein. OK, alors, les passions par rapport à quelque chose que l'on aime. La table. Ah, ben, bah, ça peut être les questions de nourriture, hein. La réussite, la campagne. D'accord. On va faire un petit coup de résilio hein, pour voir de, de quoi ça veut nous parler. Alors ça, c'est le repos. Et ça, c'est plutôt des gens euh, d'un même parti ou des mêmes groupes. Ah, d'accord. Ok. On va continuer de voir ce que ça peut être. Des choses qui augmentent par rapport à une grogne générale. Ben moi, j'ai bien envie de dire qu'il y a des gens qui vont réussir une action. Alors, je pense que ça va être dans les les histoires de, de santé. Donc des gens qui vont vraiment monter au créneau, qui vont peut-être même se réunir. Ah oui, là le repos. Ben, je pense qu'il y, y a des gens qui vont qui vont reparler des fameux euh, ben, le, les fameux soignants, etc. toute la catégorie, on va dire, soignante, hein, qui sont au repos, donc ils sont qui n'ont pas été réintégrés. Voilà. Donc il y a des gens qui vont en reparler. Et qui vont manifester leur soutien à ce sujet euh, et notamment qui vont se battre pour qu'ils soient réintégrés ouais, je pense que c'est ça hein. ouais on va revérifier. donc on n'a pas encore fini hein, d'en de, entendre parler et il va y avoir des actions qui vont être entendues alors ça ne veut pas dire qu'ils vont être réintégrés hein, mais c'est comme s'il allait comme pardon il allait y avoir quand même une avancée Alors, pourquoi J'ai quand même un stop, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est les gens qui ne peuvent pas revenir au travail. Oui On va en on réentendre parler. Alors, pourquoi réussite ben, je, je dis, il va y avoir certainement des, des critiques, voilà, des critiques. On va nous dire que tout ça, c'est du pipeau. Donc, il va falloir s'attendre, encore une fois, à un combat qui n'est pas fini et qui progresse. Hein, J'espère que je me fais bien comprendre. Oui, et même un appel. Bon, donc c'est vraiment, à mon avis, les, les gens qui ont été exclus hein, de, de leur travail euh, à cause de ce que vous savez. Et là, il va y avoir un appel général à la réintégration de ces personnes-là. Quelque part, ça, ça va réussir. Par contre, le fait qu'ils soient réintégrés, hein, je dirais pas encore euh, que c'est le cas. Mais ça va un peu euh, changer un peu les mentalités, je dirais. Oui, pourquoi bah Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, notamment par exemple au niveau des hôpitaux. Là, c'est la cata. Hein. Et là, il faut absolument faire repartir les choses. Parce que on va avoir des drames. On va vraiment avoir des drames. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais dit quoi Les gens qui meurent de misère et de maladie. Ben bah oui, parce que s'il n'y a plus de moyens dans les hôpitaux, il n'y en avait déjà pas avant. Mais là, il y en a encore moins, parce qu'il y a toute une catégorie de personnel qui manque. Bah là, on va vraiment avoir de gros, gros problèmes. Bon. Alors, je vous signale qu'en Allemagne, c'est pas le cas. Hein. D'accord vous savez, je vous avais déjà expliqué, il y a toujours le côté privé, hein. bref. Alors oui, il faut, dans, par exemple, quand on a rendez-vous chez le dentiste, etc., bon, d'accord, ça met deux mois avant d'avoir un rendez-vous, c'est vrai. Par contre, au niveau des hôpitaux, quand vous avez une urgence, bon, vous pouvez patienter quelques heures, mais euh, on, on s'occupe de vous, vous voyez, c'est pas la même situation. Bon, donc là, je vous ai déjà donné deux informations importantes, enfin, j'espère, en tout cas. Et on va aller regarder, euh... alors, on va aller regarder quoi ben, On va regarder s'il y a autre chose qui sort, hein. Voilà. Ok, bah tiens, on va faire le petit jeu de l'oracle du souffle de la nuit, que j'aime bien. On va voir un peu s'il y a autre chose qui sort. Voilà. Bon, en tout cas, euh, ici, bah, on a enfin trouvé quelqu'un pour notre toile à bois. Voilà, je vous raconte ma, ma petite histoire. Bon, il ne pourra pas l'installer avant deux mois, mais enfin bon, c'est déjà ça. Alors là, il y a des choses, des nouvelles qui arrivent. Ok. Mais sinon, le, le, la personne nous a dit que les Allemands, vraiment, là, ils vont ont, ils dévaliser tout ce qui est moyen de, de se chauffer, quoi. C'est clair, hein Moi, ça me fait de la peine pour les gens euh, ben, qui ne euh, vont pas trouver de solution. Ça, c'est... Que ce soit d'ailleurs en Allemagne ou en France, hein, C'est... Euh, je ne sais pas comment dire, hein, Ça me révolte, voilà c'est souvent les personnes âgées qui manquent de moyens ou pas forcément mais enfin souvent hein, d'accord souvent là j'espère vraiment que qu'il va y avoir une aide qui va être trouvée éventuellement une entraide hein. vous savez moi j ai, j ai, je pense euh, comment dire? Je pense beaucoup aux autres, voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai que euh, je pense toujours aux gens qui souffrent, je, pas seulement les animaux, hein, mais aussi les gens, d'ailleurs c'est pour ça que je donne de mon temps aux, aux gosses, hein. bon, souvent il y en a qui sont désemparés, disent me disent bah, « j'ai pas compris, le professeur il a pas bien expliqué », voilà quoi, je crois qu'il faut vraiment donner de soi... Il faut vraiment donner de son temps, parce qu'on est dans, dans des temps très difficiles. Et si on ne fait pas preuve d'un peu de, de charité, vraiment charité chrétienne, hein, c'est vraiment ça, eh bien, euh, on n'a rien compris. Voilà, je le dis comme je le pense. Vous savez bien que moi, je reverse tout, tous les revenus, même plus, à la cause animale. Si je pouvais servir d'autres causes, je le ferais. Mais bon, je ne suis pas Bill Gates. Voilà, donc je fais ce que je peux. Et j'encourage tout le monde à le faire. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. Bon, ok. Allez, j'arrête de vous embêter. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Alors, les rats, enfin, c'est aux rats qui quittent le navire. Bon, ça, c'est aussi le fait de faire attention, hein. Voilà, le chat, c'est l'indépendance. Donc, l'indépendance, attention aux rats qui peuvent grignoter les réserves. Donc, là, vous le savez, je vous baratine depuis un an à ce sujet. Il euh, y a eu une action, il y a, bah, il y a, c'était hier, en fait. C'était il y a quelques jours, non, c'était hier dans les magasins où euh, il y avait, euh, dans le supermarché dans lequel je fais mes courses, une action, c'est-à-dire euh, des, des réductions sur les boîtes de conserve et tout. Mais je peux vous dire que les gens, et j'en faisais partie, euh, ont acheté évidemment, euh, voilà, des petits pois, des carottes, et, etc. Quoi, parce que les temps sont durs, parce que les prix augmentent. Donc, c est, c est, en fait, je vous encourage aussi à faire, encore une fois, des réserves de boîtes de conserve. Hein, ça dure jusqu'en 2025, donc vous avez un peu le temps de voir. Hein. Il faut... Donc, petite carte, petite carte au pluriel, qui nous prévienne de bien faire attention, puisque je vous ai dit tout à l'heure, l'inflation va continuer. D'accord L'inflation va continuer. C'est très important de bien retenir cette information. OK. Alors, il peut y avoir des aides de l'État, mais enfin, bon... Plus ils impriment de la monnaie, plus l'inflation augmente. C est, c est, c est, ils n'ont pas compris encore ou, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent. Enfin, bref. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ah, ça c'est les coupures de courant, ça c'est la médisance, et ça c'est euh, bah, les moyens mis en œuvre. Alors ça c'est euh, la poupée vaudou, hein. c'est un peu le harcèlement à ce niveau-là. En fait, ça c'est quand on, on soumet quelqu'un à des pressions, hein. Bon, donc ça veut dire qu'il va y avoir encore des histoires de propas, hein. gants plus loin d'eux, d'accord, hum, avec beaucoup de railleries de médisance. Ok. Et ça, c'est les coupures d'électricité. Bon. Alors, moi, ce que je vois avec ces cartes-là, c'est que effectivement il va y avoir des fameuses coupures d'électricité. Hein. Bon, je les avais sorties, alors comme beaucoup d'autres personnes, évidemment. Hein. Mais j'avais vu qu'il allait y avoir des coupures électriques, euh, des coupures de gaz, tout ça. Hein. Ça fait plusieurs semaines que j'avais vu ça. Et donc, ils vont le faire. Mais ça va générer aussi beaucoup de critiques. Hein. Beaucoup de médisances, beaucoup de critiques. Ben, ce c'est pas la solution, hein, clairement. Hein. C'est clair. Enfin, Pardon, je me répète. C'est clairement pas la solution, voilà. Et donc, euh, bon. Donc, euh, faites bien attention à ça. Hein. Bougie, euh, groupe électrogène, si... pour ceux qui ont vraiment les moyens, pour les autres tor torches électriques, enfin, que sais-je. Hein. Voilà, ne restez pas dans le noir. Bon. Parce que ça, ils vont le faire. Alors, quoi d'autre Ouais. Oh là là. Ouh. Ça va prendre... Euh... À prendre non, ça va faire du chaos. Cette histoire, ça va faire du chaos et ça va générer aussi beaucoup de problèmes, beaucoup d'agressivité dans la population parce que, en fait, ça sert à rien. Hein, le moulin à vent, on brasse de l'air, on brasse de l'air. Euh, C'est si on prend donc, j'ai une petite coupe de courant. Bon, alors euh, je reprends donc là. Il est clair que euh, ce qui va être mis en place, c'est pour brasser du vent. Et il va y avoir des gens qui vont commencer à se poser des questions et à aussi poser des questions sur le bien fondé, des mesures qui vont être prises. Parce qu'encore une fois, ça va entraîner beaucoup de chaos et beaucoup d'agressivité au niveau de la population. Bah oui, s'ils coupe euh, le, le courant, euh, vous vous rendez compte, dans, dans, dans, dans les hôpitaux, etc., enfin, ou même dans dans les, les endroits où on a besoin d'électricité pour produire, enfin, que sèche, quoi. Puis même pour, au niveau des particuliers, ça peut créer des drames, hein. Enfin, bref. Donc, ça, c'est pas la bonne solution. Et ça va être très, très critiqué, avec beaucoup de chaos et d'agressivité. Je vous dis, hein, là, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont. Ce serait temps. Alors là, il y a des questions de temps. Là, il y a des questions de soleil, OK. La corne d'abondance et beaucoup d'instabilité ou d'illusion. Bon, là, il y a les questions de nourriture ou les questions de prospérité. Alors, qui peuvent être effectivement remises en question. Là, on va regarder un peu ce que c'est. L'histoire de soleil, normalement, c'est la mise en lumière. Ça peut montrer tout simplement que ces histoires de mauvaises mesures euh, vont être rapidement mises en lumière. Ben, les gens, ils dorment, c'est vrai, mais enfin, bon, là, il y en a quand même qui vont s'apercevoir que Quelque part, ça ne fonctionne plus. Hein, que leur petite vie pépère, confortable, ne fonctionne plus. Celle-là, je voulais sortir, on va la prendre. Et là, il y en a qui vont commencer à se réveiller un petit peu. Miroir, l'ombre. Ouais, ouais, c'est ça. Il y en a qui vont commencer à se dire, non mais euh, c'est bon quoi, il euh, faut arrêter. C'est vraiment ça, hein Alors, celle-là, je voulais sortir, voilà. <rire> un peu on fait n'importe quoi et là il va commencer à y avoir un début de réaction ben, il serait temps hein il serait temps parce que encore une fois ça va être les mesures ces mesures là en fait les mesures de coupure que ce soit encore une fois l'électricité ou le gaz c'est ça qui va faire que les gens vont commencer à réagir et commencer à se dire euh et au niveau de la nourriture aussi, hein, pénurie et tout, vous commencez à se dire, bon, ils font n'importe quoi, là, il va falloir les dégager. En gros, c'est ça. Hein. Donc, il va, y avoir, il va y avoir vraiment de la lumière qui va être euh, apportée sur les, toutes les manipulations, également au niveau de la nourriture, de la prospérité, etc. Euh, tout, tout ce qui est mis en place, là, les gens vont commencer à ouvrir les yeux. Bon. Alors, sinon, c'est plutôt, en fait, la, la tendance hein, que je sors, moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Les maisons. Ah oui, ça va leur revenir dans la figure. Hein ouais, alors ça, ça peut être les incendies. Alors attendez, les incendies, c'est pas forcément une renaissance. Et là, c'est normalement un cadeau. Alors, c'est-à-dire, on va continuer... regardez si c'est les incendies ou si c'est autre chose. Ouais. Changement. Mmh. L'expérience. Et là il y a des choses qui vont être mises en des choses qui vont être mises en œuvre. Des choses qui vont être mises en œuvre. Oui, mais pour moi, c'est les questions énergétiques, là. Ah oui. D'accord. Ben, je crois que ça va être... En, en fait, ce, que je... ce qui me vient, hein, c'est qu'il va y avoir des aides qui vont être mises en place par rapport, euh, ben, par exemple, aux au panneaux solaires, quoi, aux nouvelles mesures. Euh... Enfin, pas aux nouvelles mesures, pardon, aux nouvelles énergies. Par rapport aux nouvelles énergies, euh, il va y avoir des aides, des subventions, enfin, tout, toute une campagne qui va être faite pour euh, développer ça, notamment dans les maisons. Donc, attendez-vous à ce que soit mise en place d'une politique de grand changement énergétique, notamment au niveau des maisons, avec encore une fois les encouragements pour installer des panneaux solaires, ce genre de choses. C'est ce que je vois, moi. De toute façon, les prochains mois vont être vraiment axés là-dessus, hein, sur la politique énergétique, on va dire. Bon, ok, voilà. On va regarder s'il y a autre chose qui ressort, des faits divers, des choses comme ça. C'est plutôt prendre le Dixit pour ça. Voilà. Hein Dixit qui sort très bien en consultation, quoi, comme je déjà dit. Alors, on va essayer de cibler un petit peu. Alors, un événement international important. Alors, des changements de lieu et des annonces. Des changements de lieu et des annonces. Ça peut être encore des migrants, enfin bon, des choses comme ça. Bon, ok, alors, un événement international important. Un événement international important. Alors, sur septembre, aussi possible, il y a du chaos, quelqu'un qui attend de prendre le pouvoir et quelqu'un qui veut détruire les mauvais esprits. Ok, bon, c'est un peu mystérieux, hein alors, c'est plutôt international en plus. Ouais, c'est bien international, effectivement. Quelqu'un qui protège les enfants, qui se bat contre, contre les mauvais, Ouais, contre ceux qui veulent rendre les gens comme des robots. Voilà. La, la P.U.C.E. Hein, c'est ça en fait que je sors. Hein. Mais ça peut être euh, le canard, hein, voilà qui attend de reprendre, quelque part, le pouvoir via les, les élections mi-mandat. Alors, je sais bien que c'est pas septembre, mais il ressort. Alors, bon, je vous en parle. Hein. Et quelqu'un qui, effectivement, se bat contre ceux qui veulent détruire les, les peuples. Bon, alors, je sais pas pourquoi ça sort. Hein. Qu'est-ce qui va se passer euh, du côté de l'Ouest, cette fois hein, Ceux qui veulent nous emmener dans le dans le dans les ténèbres hein. Ah, ça peut être Donald, hein. ça peut vraiment être lui. Là c'est la machine. Ouais, non mais ok, il attend de, de revenir, hein. il attend vraiment de, de revenir à sa place, la place que qu'il euh, qui, qui, comment dire qu'il mérite. Hein. En gros c'est ça. Alors là il y a les machines et là le lion. Bah, mais c'est lui. Hein. Alors le lion par exemple dans la Bible euh, le lion, les lions sur le lion, c'est euh, l'Angleterre, c'est vrai, mais c'est aussi euh, tous les pays anglophones, donc d'où les États-Unis. Donc moi, j'ai envie de dire que ça parle vraiment de, du canard dans le pays du lion, donc les États-Unis ici. Alors là, il y a des machines, machination, machinerie. On va voir ce que c'est pas exactement ou des choses qui sont mises en œuvre. Hein. en tout cas ça bouge du côté de l'ouest oui ah ben voilà croyez quand on parle du lion hein. donc c'est bien lui hein. voilà c'est bien lui les machinations des mondialistes on va dire qui re, qui veut reprendre la place qui lui est due. voilà parce que pour l'instant celui qui est en place c'est du fake et là, bah oui, pour l'instant, effectivement, euh, bon. Il y a un emprisonnement. Ok. Donc, il y a une, une absence de liberté. Ouais. D'accord. Ok. C'est bizarre parce que ça, c'est l'armée. La, c'est curieux. Mais moi, j'ai l'impression que Donald, au niveau de l'armée, il n'a pas les pleins pouvoirs. Hein. Ça doit être euh, divisé aussi de son côté. Hein. Attention, hein, il n'a il a pas l'armée à 100% pour lui. Hein. Il a une grande partie, une bonne partie, mais pas tous. Non. c'est cette panier de crabe. <rire> bon, alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Ouest euh, Donald, là, le lion qui attend qui attend de reprendre euh, les rênes du pouvoir, en gros. Hein. Qu'est-ce qui va se passer là-bas il va falloir surveiller ça. Hein. Ouais bah c'est bien lui, hein. il navigue dans la tempête. Mais il reste confiant, hein, malgré le fait <coughs> qu'il voit bien les peuples souffrir du fait des machinations mondialistes. Ça, c'est clair. Là, il y a des choses qui s'accélèrent. Et là, c'est euh, bah, euh, les pénuries, quoi. C'est ça. Hein. Mais pourquoi je sors ça sur Donald, moi Qu'est-ce qui va lui arriver Qu'est-ce que le jeu veut me dire ce bat, qu'il accélère, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Oui, non, mais c'est clair. Vous hein, voyez, il, a, il apporte vraiment la lumière dans une situation euh, d'échec là où il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Il, y a toujours les, il y a toujours les questions d'attente. Vous hein. voyez le pendule, il attend et c'est bien la terre avec la lumière. Ça, c'est l'oligarchie. Eh, il attend de revenir au travail. Bon. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que c'est un combat monstrueux qui est en train de se passer du côté de l'Ouest, dont on n'a pas conscience. Parce que Donald, il se bat pour revenir au travail, pour se remettre au travail, c'est clair. Il se bat contre l'oligarchie, ici, qui, eux, euh, veulent aussi euh, continuer leur projet, là. Hein. La P.U.C.E. Hein, pour nous transformer tous en robots. Vous l'avez ici, hein. je ne sais pas si vous avez vu sur la carte. Très belle, très très belle carte. C'est un combat, mais de titans. Mais vraiment. Et on n'en a pas conscience. Hein. Mais alors, pourquoi il ressort Pourquoi ça ressort Protection. Le château qui brûle. Ah, son combat, il n'a pas fini, hein lentement oh là là il va vraiment avoir à faire à forte partie hein. ça ça peut être donald vous voyez qui est un peu toujours enchaîné qui euh, qui se bat pour le, le bon côté hein. vous avez la, la paix ici les ailes célestes ici mais il a vraiment affaire à faire à faire à forte partie moi je veux dire je vais vous dire il est pas il y a des aides ouais mais il est pas tiré d'affaire. Hein. non il n'est pas tiré d'affaire. Il veut se remettre au travail, mais on lui met beaucoup beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais. Ça a beaucoup bougé aux USA. Hein. Il y a des histoires de trahison aussi. Hein. Voilà, il y a quand même une protection céleste. Il y a des changements importants. Hein. Des changements très très importants qui vont arriver pour Donald. Bon, il devrait arriver à, il devrait arriver, euh, à un but malgré euh, toute la propa qui va être mise contre lui. Ouais. C'est ça. C'est le dragon qui mange la vérité, qui mange les livres. Donc, il déforme la réalité. On raconte des bobards, on raconte des contes de fées aux gens, là. Il va y avoir une cabale contre lui, je vous dis pas, hein. Mais quand même, il va quand même réussir à quelque chose. Il va réussir quelque chose. Et ça va, ça va générer un, un grand changement. Ouais, il y a de la lumière qui va être apportée. Voilà, amélioration de situation. Bon, je vous ai fait un long tirage. Hein. Disons qu'il va falloir voilà, vraiment, vraiment regarder du côté de l'est. Ok, voilà. Bon, c'était une grande vidéo. Désolée. Donc, euh, bah, vous avez noté, hein, voilà. Donc, au niveau international, ça bouge surtout du côté de l'Ouest. Mais on aura, à mon avis, pas toutes les infos. Et du côté de l'Est, eh ben la guerre continue. Et, euh, bah, et, et à mon avis, euh, les choses vont continuer à s'envenimer. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et à bientôt. Au revoir.